je recommanderais fortement cette formation à d'autres jeunes puisque euh, vous êtes avec des jeunes, vous êtes formés par des jeunes en général et il euh, n'y a, a rien de mieux que ça en fait, il n'y a personne qui peut se mettre plus à la place, à votre place que, que, bah, que des gens comme vous et, euh, et c'est pas, enfin personnellement moi qui ai fait d'autres travails à côté que ce soit industriel ou euh, dans la restauration, ça n'a rien à voir, ça n'a ça rien à voir et euh, c'est un, un environnement euh, complètement différent. trouve que vraiment, il va apprendre beaucoup de choses que ça apporte beaucoup. Moi, en trois jours, après, j'ai vraiment beaucoup de connaissances, donc il y a plein de choses que j'ai déjà vues, mais il y en a plein qui connaissent rien du tout. Et franchement, en trois jours, mais ils ont appris mais une, enfin, une dizaine de choses, même beaucoup plus. Vraiment, on apprend vraiment beaucoup et je ne m'attendais pas du tout à ça. Je m'attendais à des fois m'ennuyer, mais non, je, franchement, j'aime beaucoup.